Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de l'Institut Pastoral d'études religieuses de l'IPER pour vous présenter le programme de formation d'année 2022-2023. Je m'appelle Armel de Rochini, je suis en charge de la communication au pôle théologie et sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon et je suis accompagnée de Bénédicte de Lafaye, directrice de l'IPER. Bonjour donc la première partie de cette conférence sera destinée à vous présenter le, le programme de formation 2022-2023. Bénédicte vous parlera du cursus, des formations, euh, des cours, mais aussi des événements à ne pas manquer au cours de l'année 2022-2023. Et dans une seconde partie, nous aurons un temps d'échange, un temps de questions-réponses. Euh, donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions euh, à droite de votre écran, vous avez un chat. Donc surtout, n'hésitez pas dès maintenant à, à poser vos questions. Euh, pour débuter, Bénédicte, peut-être est-ce que tu peux nous présenter euh, l'hyper en quelques mots C'est toujours compliqué de présenter en quelques mots parce qu'on peut s'adresser à des personnes qui connaissent déjà un peu l'hyper et puis à d'autres qui le connaissent moins. Et voilà, que ça soit aussi euh, toujours incitatif, euh, intéressant pour tout le monde. Euh, J'aurais envie de dire d'abord que l'Institut pastoral d'études religieuses, c'est... Un lieu de formation pour adultes, il y en a cinq en France, euh, chacun se situe dans une université catholique, euh, adossée au pôle théologie de chacun des, des sites, et on s'adresse plus particulièrement à des adultes qui peuvent venir chercher une formation pour développer une intelligence de la foi, pour se préparer à une mission pastorale, ou aussi pour relire une expérience déjà, donc pour unifier un peu un un parcours euh, relire pour, pour des personnes qui ont déjà été euh, en mission. Donc en gros, on a en général a, sens, 140 étudiants par an, donc c'est tout à fait à taille humaine. Le cadre est universitaire, mais on utilise surtout une pédagogie de formation d'adultes, à coloration pastorale, donc orientée vers, vers les pratiques. Euh, et avec une dimension vraiment euh, de, de ecclésiale, c'est-à-dire qu'on on essaye aussi de former une communauté ecclésiale d'apprentissage pendant le temps de la formation, à hauteur de chaque fois d'une année euh, universitaire. Oui c'est ça du coup, quels sont les types de formation et avec quelle visée à l'IPER Alors à l'IPER on essaye de pouvoir s'adresser à, à toutes les personnes qui ont vraiment ce désir de, de se former, et pour cela, on a plusieurs portes d'entrée et surtout, je pense qu'il faut retenir un point de départ que les parcours peuvent être personnalisés, que donc chaque personne intéressée va être reçue et on va construire son programme à, à sa mesure et à son rythme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de, de point de, de référence, il y a effectivement un cadre. Nous avons des certificats universitaires, des diplômes universitaires et une certification professionnelle. Ce qui distingue des différents parcours, c'est la visée du parcours. Si on souhaite entrer dans l'intelligence de, de, de sa foi, la pensée dans le contexte actuel, en lien en dialogue avec le socié la société et les cultures, on peut, des, on peut préparer un diplôme universitaire d'études religieuses et là, on trouvera les grandes matières théologiques, mais aussi de la philosophie, des sciences humaines et une coloration pastorale globale, un dialogue aussi avec les cultures. Si on cherche plutôt à se préparer à un service ou à une mission d'église, on va trouver un diplôme universitaire de formation pastorale qui va compléter la formation initiale théologique avec les matières que dont j'ai parlé juste avant, euh, les compléter à l'aide de stages de formation pratique, de relecture euh, pastorale et aussi de dialogue entre culture et foi, donc très, très articulés à, à l'annonce de la foi aujourd'hui, dans, dans le monde actuel. Et en ce qui concerne la certification professionnelle, donc c'est une nouveauté depuis trois ans, euh, L'hyper s'adresse principalement à des, à des laïcs qui reçoivent des missions dans l'église ou à des religieux, religieuses aussi qui se forment euh, pour avoir une mission d'Église, mais qui se forment aussi dans le cadre de, de leur euh, mission et de leur vocation euh, religieuse et euh, nous avons monté une certification pour aider à la reconnaissance des métiers euh, qui existent dans l'église c'est la première fois en fait qu'on qu s'adresse au ministère du travail pour déposer une formation qui va dire que les métiers d'église correspondent à des vraies compétences et que donc il est nécessaire de s'y préparer. Et cette formation-là, elle va être plutôt développée autour des grandes activités professionnelles des personnes qui travaillent dans la pastorale. Pour vous dire dans les grandes lignes rapidement, c'est la conduite de projets, c'est l'accompagnement humain et, et spirituel des personnes, c'est l'animation des groupes en pastorale, c'est des pratiques de communication que l'on vit dans sa mission et puis c'est un, un, un ensemble de, de cours qui vont permettre de vraiment aussi de structurer sa foi donc avec un choix à la carte dans les cours de, de théologie des, des autres diplômes. Donc une formation nouvelle, récente et qui est reconnue par le ministère du travail et qui est finançable aussi par le compte personnel de, de formation. Donc on essaye de s'inscrire dans une dimension de, de formation professionnelle, ce qui je pense distingue principalement notre formation d'une formation à la faculté, dans les facultés de théologie où les diplômes sont, sont canoniques et on est donc plutôt sur des connaissances académiques, là où nous allons plutôt nous orienter vers les compétences pratiques et pastorales. Très bien mmh. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise par exemple un parcours de formation Alors un parcours de formation, ben, c'est d'abord, on vient à la rencontre d'un désir, d'un besoin. Donc on rencontre chaque, chaque candidat et on établit un parcours euh, personnalisé avec, euh, avec lui. Et ça peut être donc, euh, un certificat, un diplôme ou une certification. Dans tous les cas de figure, les formations peuvent être préparées en deux ans minimum et ensuite elles peuvent être, être étalées si les personnes travaillent, ce qui est souvent le cas de, nos, de notre public. Les personnes peuvent étaler la formation sur plusieurs années, venir un jour par semaine, ou venir préparer un bloc de compétences une année, un autre une autre année, ou croiser même la formation plus, plus, plus théorique et la formation pratique donc, chacun peut le faire à son rythme. Tout ce qui est préparé, validé et capitalisé. Et au fur et à mesure, donc on peut vraiment construire un parcours qui va jusqu'à la diplomation ou la certification. Ça amène à la prochaine question c'est-à-dire, <rire> quelle est exigence de travail personnel, justement, pour, euh, pour ce type de formation Alors, euh, c est, c est, c est... on ne peut pas dire que ce n'est pas exigeant. Après, c'est une formation qui est qui n'est pas, pas une formation comme une autre, hein, puisque ça travaille aussi les personnes de l'intérieur, puisque ça touche à la, à la foi, ça touche à la relation au Christ, à la relation à l'Église. Euh, du coup, ça demande un travail intellectuel, euh, ça, tra ça demande du temps, une disponibilité intellectuelle pour travailler les cours qui sont reçus, pour s'investir dans les travaux dirigés euh, en groupe, pour transposer des outils qui sont fournis, par exemple, dans la certification. On donne beaucoup d'outils très pratiques et on demande aux personnes de les transposer dans leur, leur réalité. Donc, c'est impliquant, c'est mobilisant, mais surtout, je pense, ce qui est spécifique à, cette, à nos formations, c'est qu'elles nous font bouger intérieurement. Donc, il y a un déplacement intérieur qui se fait. Ça touche aussi à la, à la vie spirituelle ça touche à la relation, à la, à la dimension communautaire aussi, euh, qui est, est vécue. Et donc euh, ça a des impacts, je dirais, sur la, la vie personnelle, la vie familiale, la vie associative, euh, voilà. Donc je pense qu'il y a un moment favorable qui se dessine pour les personnes, où elles semblent que vraiment c'est le moment où elles ont besoin d'acquérir de, bah, euh, de, de nouvelles compétences ou de consolider les compétences, ou d'acquérir des connaissances sur la foi qui vont un peu légitimer leur, leur mission. Et euh, à ce moment-là, en fait, on trouve l'énergie, on, on trouve la, la motivation pour, pour ce temps de formation, mais euh, c'est vrai que c'est relativement euh, exigeant. De ce fait, euh, on, on fait vraiment du sur-mesure pour que la proposition soit... Euh, pour les personnes notamment qui sont en mission qui ont un mi-temps à côté de, de travail donc on essaie de, de, de répartir les choses et d'avoir suffisamment de souplesse pour être à l'écoute du rythme de chacun. On intègre aussi autant que possible les aléas de la vie quand il y a des difficultés personnelles, familiales, de santé. On essaie d'être le plus judicieux possible, le plus adaptable possible pour favoriser ce, cette entrée en formation et d'aller au bout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des freins pour entrer en, en formation parce qu'ils ont des représentations euh, peut-être un peu fausses ou, ou qu'ils ont des appréhensions de leur capacité d'entrer dans la formation. Et je pense qu'on peut lever beaucoup de freins et donc j'invite les personnes qui nous écoutent et qui découvrent à ne pas hésiter à prendre rendez-vous, on n'a jamais pris personne à la gorge en lui disant une fois que tu es dans le bureau il faut t'inscrire, il faut faire telle et telle chose, mais vraiment euh, susciter ce, ce désir, sentir l'importance que ça a, de se former, de se former aussi en groupe, de se former avec d'autres. Euh, la formation à l'UPER est, est beaucoup basée aussi sur les échanges qu peut, que les étudiants ont entre eux. échanges de pratiques, échanges d'expériences, euh, échange assez profonds aussi sur leur, leur relation au Christ, parfois comment comment elle évolue, comment parfois elle est aussi chahutée par la formation hein, qui, qui peut aussi déplacer, parfois déranger, remettre en cause certaines certitudes, mais qui après ben, permet vraiment de une croissance humaine, spirituelle et, et, et pour la mission universelle de l'Église. bien. <rire> Et est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un peu plus euh, spécifiquement du programme de l'année 2022-2023 peut-être Voilà, alors euh, tout, tout le programme de l'IPER est, est, est explicité dans le livret de formation qu'on qu édite chaque année avec à la fois au début vous avez tout ce qui structure la formation, donc, je ne vais pas être trop bavarde sur les, les différents diplômes ou certificats. Je pense que c'est bien de les lire, c'est bien d'en entendre parler, et c'est bien de venir se renseigner sur place, parce que ça permet de lever toutes les questions qu'on peut avoir. Là, dans le livret, vous allez trouver la structuration euh, des différentes formations, et, vous et vous bien trouverez... sûr le programme. Voilà, et vous le trouverez <rire> sur le site internet, euh, hyper.ecri.fr, ou aussi sur le campus Carbon. Juste pour... Oui voilà, donc euh, le programme euh, d'année, bon chez nous les cours ont lieu les jeudis, vendredis principalement, donc ces études ce sont des journées assez, assez denses, euh, et puis il y a un certain nombre de, de propositions aussi, les blocs de compétences et les sessions qui sont plutôt sur le début de semaine, les lundis et mardis. mardis, vous, vous trouverez toutes les informations euh, dans, dans le livret. Si je veux parler à ta, ta proposition là, de, plutôt du, des nouveautés ou du programme un peu spécifique de, de l'année prochaine, on a euh, chaque année euh, bon, on a le, le, le tronc commun hein, des, des cours, donc les cours de Bible, les cours de théologie, les cours d'histoire de l'Église, de philo, de sciences humaines, qui reviennent euh, bah, tous les deux ans puisqu'on a un, un parcours initial sur, sur deux ans. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de changements d'une année sur l'autre, puisqu'on on essaie d'apporter ce, ce trop commun, l'organicité de la foi sur deux ans, pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre ce parcours-là. Mais à côté de cela, on a un certain nombre de propositions qui changent chaque année. Alors dans les nouveautés qui peuvent intéresser aussi bien les nouvelles personnes qu'éventuellement les anciennes qui se sont, qui se sont connectées aujourd'hui, anciens, je parle des étudiants en cours, mais je parle aussi de ceux qui sont déjà diplômés et qui peuvent revenir pour un certain nombre de propositions du père qui sont renouvelées. Dans ce cadre-là, je pense notamment, il y a un nouveau bloc de compétences qui, a été, qui sera ouvert l'année prochaine, choix et pratiques de communication. Et pour les personnes qui se posent la question de la certification professionnelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, les cinq blocs de compétences, sachez qu'à compter donc de la rentrée prochaine, l'intégralité du titre est disponible et que nous aurons donc nos premiers certifiés de la chargée de mission pastorale en juin 2023. Donc ça c'est une nouveauté ce, ce bloc là. Ça me permet de préciser, Armel, que les blocs de compétences en fait peuvent être aussi préparés de manière autonome. Si une personne dispose de peu de temps ou a un centre d'intérêt bien précis, par exemple euh, voilà je suis attendu sur euh, le montage de projet et ben vous pouvez vous inscrire par exemple juste au bloc A de, de la conduite de projet et certifier un seul bloc et vous aurez un diplôme de certification d'un bloc après ça permet éventuellement de faire une, les autres blocs plus tard en fonction de sa disponibilité ou de ses besoins mais c'est aussi possible de limiter à, à, à une approche euh, nous avons une journée thématique euh, chaque année universitaire. C'est une journée un peu transversale qui réunit tous les étudiants de, de l'année, quel que soit leur parcours. Et cette année, nous avons décidé de l'ouvrir à toute personne intéressée. Le thème en est euh, « Une théologie à l'école des plus pauvres ». Alors pourquoi on l'ouvre à davantage de personnes Parce qu'on a noté euh, que dans les retours de synode, les synthèses synodales, il y avait un point d'assistance sur la place des plus pauvres dans l'église. Et on en est persuadé puisqu'on a depuis plusieurs années, nous, une, euh, un partenariat avec euh, la communauté du SAPEL, qui accompagne les personnes en grande précarité. Et cette journée thématique qui aura lieu le 23 mars, c'est une journée où nous allons inviter à la fois des membres de, la, de, de cette communauté du SAPEL et aussi des membres d'un séminaire du Centre Sèvres de Paris, qui travaillent justement sur l'expérience des plus pauvres, l'expérience de foi des plus pauvres, et euh, qui essayent de regarder dans quelle mesure leur expérience est significative d'une expérience chrétienne, notamment une expérience du mystère pascal, puisque c'est des personnes qui sont souvent, qui traversent des grandes épreuves, et qui en même temps témoignent d'une foi profonde. Et donc euh, je pense que c'est très important, euh, dans un temps de formation euh, théologique, de ne pas seulement s'inspirer d'experts théologiques, théologique, d'aller chercher la parole dirais, de manière descendante, mais aussi d'écouter les expériences euh, des personnes, euh, je dirais, à la base, et notamment les personnes qui ont traversé des, des épreuves dans leur vie. Donc cette journée sera une journée où il y aura à la fois des apports, des conférences et des temps d'atelier, où on travaillera notamment sur euh, des récits euh, de, de personnes euh, en grande précarité, qui témoignent de leur foi et on regardera comment, avec une méthodologie particulière, à la fois le Sapel et le Centre Sèvres s'inspirent de ces, de ces récits pour, pour développer une, une théologie spécifique à partir des personnes en grande pauvreté. Et je pense que l'Église a besoin aussi de se ressourcer à, à ces expériences-là. Voilà donc cette journée thématique, c'est une nouveauté. Euh, L'année prochaine, il y a une nouvelle session aussi qui ouvre, une session « Chemin de dialogue entre croyants ». Alors certains ont peut-être déjà connu à l'hyper, et ça ne disparaît pas, hein, ça reviendra euh, les années suivantes, une session « Dialogue des cultures » euh, qui est plutôt tournée du côté de l'interreligieux, avec euh, la découverte euh, du lien chrétien-musulman, chrétien-bouddhiste et chrétien-juif. Euh, donc ça c'est le la, la dialogue, dialogue interreligieux, on a aussi habituellement une session plus tournée vers où on regarde vraiment les, les liens entre les différentes confessions chrétiennes. Et cette année donc il y aura une nouvelle session qui ouvre, qui n'est ni l ni l'autre de celle que je viens de dire, mais qui est plutôt euh, la prise en compte d'une réalité importante dans la pastorale, que j'ai découvert notamment du côté des aumôniers d'hôpitaux, que nous formons également, mais pas seulement à leur niveau, c'est euh, un dialogue important à, à, à renouer ou à approfondir entre chrétiens, euh, donc entre catholiques, mais ayant des sensibilités différentes ou ayant des expériences ou des chemins de vie différents. Et pour cela, nous, nous irons découvrir ou redécouvrir quelle est la particularité des recommençants dans la foi, dans l'Église, ils ont des parcours et des, des attentes particulières. Nous allons aussi essayer de regarder de, de plus près euh, tous ceux qui se reconnaissent disciples du Christ, mais qui ne se reconnaissent pas dans l'institution, et qui du coup ont du mal à se raccrocher à des groupes, à, à se situer dans l'église, donc euh, on les a appelés un peu de cœur, ou sans, sans, sans domicile fixe, ou sans des églises fixes, sans appartenance fixe, et on va essayer de mieux les connaître à travers des témoignages, à travers des récits de vie, euh, pour être en dialogue avec ces personnes-là, parce qu'on a besoin de faire en fait je pense un vrai travail de communion en interne dans l'église catholique et une spécificité donc qui nous, qui nous sort un petit peu de l'église catholique c'est d'aller découvrir la réalité de la galaxie évangélique qui, est, euh, qui se développe beaucoup en, en France et il y a ces derniers temps on, on constate des rapprochements entre catholiques et évangéliques, euh, notamment dans le, le, la le besoin, je dirais, le, le désir, en tout cas, de, de, de développer une évangélisation pour le monde d'aujourd'hui. Et il nous a paru important d'éclairer donc la connaissance de la galaxie du monde évangélique, parce qu'il est très, très, il est très très divers. Du coup, c'est difficile d'avoir une vision et de ne pas, pas, pas mettre les, les gens avec des étiquettes. Donc, on va regarder vraiment quelle est la réalité de ce, ce monde évangélique. Et là aussi, on regardera quels sont les ponts possibles pour nous, en se disant... Que quoi qu'il en soit, dans le dialogue, ce qui est important, c'est de chercher ce qui nous unit, avant de regarder ce qui nous différencie et d'entrevoir de, les différences comme une, comme une richesse et une chance. Mais pour ça, il faut déjà avoir un peu de connaissance des réalités. Donc nous aurons avec nous des personnes qui sont expertes dans la, la connaissance euh, des la réalité du monde évangélique. Et nous aurons bien entendu euh, des, des témoins des, des croyants de ces, ces différentes figures, différents profils, euh, pour vraiment entrer en dialogue avec elles et que chacun des participants se sente invité à creuser aussi quelle est sa relation à Christ, au Christ, quelle est sa relation à l'Église, et à accueillir ses frères et sœurs qui ne sont peut-être pas euh, ceux qu'on rencontre le plus souvent dans nos pratiques, mais euh, on a tout intérêt tous ensemble à... à, à à retrouver un peu plus euh, aussi ces frères et sœurs plus invisibles du point de vue institutionnel, mais qui sont, qui sont très importants, avec qui on a besoin d'être en communion. Donc, session, chemin de, de dialogue, une nouveauté, et puis peut-être une dernière, si oui. tu me permets, c'est les lundis de théologie pastorale. Alors, les lundis de théologie pastorale, ce sont donc des lundis. Et la théologie pastorale, c'est quoi C'est croiser euh, des fondamentaux, comme par exemple euh, la question des sacrements, la question du baptême ou la question du euh, le, le des adultes, l'initiation chrétienne, euh, euh, la liturgie, ces grands fondamentaux, les croiser avec les réalités pastorales et les demandes telles que nous les formulons nos contemporains aujourd'hui, pour être plus à même de fonder nos réponses, de d'accompagner les personnes dans une démarche qui est à la fois fondée dans, dans, dans ce qui structure la foi et qui soit en adéquation avec euh, les, les besoins d'aujourd'hui et les besoins individuels euh, des personnes. Et c'est l'habiliterologie pastorale, change de thématique euh, chaque année. Et donc l'année prochaine, nous avons choisi de deux deux problématiques, deux questions. Au premier semestre, ça sera le, les enjeux pastoraux euh, du sacrement du baptême, et au deuxième semestre, c'est penser un peu nos, nos groupes d'animation biblique, nos groupes bibliques en paroisse, de savoir qu'est-ce qu'on essaie de faire, à qui on s'adresse, qu'est-ce que ça va, ça va générer ou provoquer comme rapport à la parole de Dieu, et euh, qu'est-ce que ça a comme, aussi comme effet sur euh, la manière dont on fait communauté entre nous. Qu'est-ce que ça permet de, de créer comme, euh, comme tissu relationnel euh, au, au niveau local, le fait de se réunir pour euh, échanger sur la parole. Et nous, nous analyserons en particulier tous les types de, de propositions qui sont faites euh, en paroisse autour de la lecture de la Bible. Et sur les enjeux du baptême, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui intéresse beaucoup les, les personnes en pastorale puisque le baptême... Euh, peut bien sûr rejoindre les petits-enfants, mais les enfants d'âge primaire, les collégiens, les lycéens et les adultes, jeunes ou moins jeunes, puisqu'on peut préparer un sacrement à tous les âges de la vie. Il se trouve qu'à la fois, il est important de revisiter notamment le rituel du baptême, pour voir toute la beauté de ce que nous propose la démarche sacramentelle, mais aussi de prendre à bras le corps les questions actuelles, euh, Nouvelles qui se posent dans la pastorale quand les gens viennent demander un sacrement, ben, on n'est pas forcément préparé à leur réalité. Je donnerai juste un exemple. Aujourd'hui, ça devient fréquent qu'un couple demande le baptême de son bébé ou, euh, au, au moment de son baptême, euh, de son mariage. Le couple ben, souhaite vivre les deux sacrements en même temps. Ou bien des personnes qui n'ont pas baptisé leur enfant bébé et qui viennent avec une fratrie. Et du coup, il y a différents âges et. Ben, Qu'est-ce que peut représenter l'initiation chrétienne pour un enfant de 3 ans, pour un jeune de 17 ans voilà. Donc c'est des questions un peu nouvelles qui nous arrivent et donc le principe de la théologie pastorale, c'est de faire venir là aussi un expert qui approfondit ces questions, qui est toujours dans la recherche, en théologie impliquée à la fois aussi dans la recherche-action, hein, qui regarde aussi les, les pratiques, et de, de, de collecter toutes les, les expériences qui, qui viennent par les participants et de mettre en fait tout le monde au travail pour arriver à dégager à la fois des critères de discernement, des bonnes pratiques, mutualiser des expériences. Donc c'est une dimension assez interactive. Ce sont des parcours de deux lundis qui sont en général espacés de 15 jours. Et donc j'attire l'attention de ceux qui sont en mission ou qui ont déjà fait une formation initiale ou même des anciens bipères, ou des personnes qui n'ont fait aucune formation mais qui sont dans des missions pastorales. Ces parcours de deux journées sont accessibles, mais pas besoin de vous engager à autre chose. Vous pouvez les faire pour les valider ou les faire sans objectif de, de validation. Vous pouvez venir en équipe si vous êtes une équipe de préparation au baptême dans un diocèse ou dans une paroisse. Eh inscrivez-vous en équipe, venez vivre ces deux journées, ça vous permet de retravailler ensuite d'avoir une culture commune pour, pour vous emparer de ce genre de, de sujet. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur les nouveautés en termes de parcours. Ça, ça riche. Oui, on, est, on essaye de se renouveler toujours, oui. Et donc là on a parlé de, de la formation, Oui. peut-être que tu peux nous dire un mot sur les événements qui auront lieu en 2022-2023 à l'IPER Alors pour ceux qui découvrent l'IPER, j'ai mis une petite, voilà. un petit livret là derrière pour juste rappeler qu'on a vécu un bel événement en octobre l'année dernière, qui était la fête des 50 ans de notre institut de l'IPER, vous trouvez beaucoup de témoignages d'ailleurs sur le site, si vous voulez savoir un peu ce que, ce que les étudiants trouvent à l'hyper, c'est intéressant de, de, de vous référer aussi à cet événement. Euh, donc nous avons comme, euh, comme point de rencontre, je dirais un peu événementiel chaque année, le point d'ordre de l'année, c'est notre colloque annuel. Il est en général au mois de mai, là il sera le 1er juin, bon, voilà, un petit peu plus près de, de l'été des, des vacances. Et nous avons souhaité, euh, cette année, travailler la question de l'innovation pastorale euh, en lien d'ailleurs avec un colloque que nous avons fait il y a trois ans qui était sur euh, l'Église euh, en un lieu incertain où nous avions fait un travail un peu de repérage déjà de comment l'Église évoluait euh, repérage qui consistait aussi à voir que bah, la paroisse aujourd'hui n'est peut-être pas le seul lieu euh, où, où s'organise la, la vie communautaire mais qu'il y a besoin de lieux un peu de tiers lieux, de lieux différents. On avait à ce moment-là aussi analysé que l'église était de plus en plus liquide. C'est une expression qui nous vient d'un sociologue hein, « société liquide, église liquide ». Ça veut dire que les personnes vont plus se mettre en projet avec d'autres de manière ponctuelle ou en réseau et pas forcément dans un engagement stable euh, voilà, et puis que l'église c'est, pour, pour chacun c'est un lieu où on va se nourrir un peu à la paroisse, dans une communauté religieuse peut-être dans un centre spirituel peut-être dans un lieu artistique, où, voilà donc il y, y a différents lieux pour se nourrir donc on, a, on avait fait ce constat-là et puis euh, aux 50 ans de l'hyper, on a, on a aussi dressé un je dirais, un, un état des lieux de, de, de, bah, des 50 ans, de nos évolutions, et de la, là où on en est. Et donc ce colloque de, de l'année prochaine euh, est un peu la suite de, de, ces, de ces deux temps forts déjà. Et ce qu'on souhaite vraiment regarder, c'est euh, comment euh, en Église, du fait qu'on s'inscrit dans une tradition vivante, donc euh, il ne s'agit pas de, de, de, de, de, de venir en rupture, mais comment l'innovation peut prendre sens en pastoral à la fois en, en, en, en s'enracinant dans l'existant et à la fois en faisant vraiment aussi euh, quelque chose de disruptif là où c'est nécessaire. Voilà, D'avoir à la fois une continuité et quelque chose qui vient, qui vient rompre, en tout cas, pas avec la tradition vivante, mais avec les habitudes, avec le. On a toujours fait comme ça. Donc on appelait ce colloque euh, vers une église attractive et crédible. Parce que je pense qu'on a un souci quand même aujourd'hui d'attractivité, parce qu'on n'est pas toujours euh, des ressuscités euh, rayonnants, hein, comme, euh, <rire> comme auraient dit certains, euh, si, des, les, si les chrétiens étaient plus rayonnants, on croirait davantage. Donc là, il y a une question d'attractivité aussi. Et de crédibilité, je pense que bah, c'est lié aussi à, à une période, je dirais, de, de crise qui caractérise l'Église, hein, euh, fragilité euh, liée à la crise des abus, à la, la, les, les, les problématiques de, de gouvernance... Euh, qui sont importantes. Et du coup, qu'est-ce qui va rendre notre Église crédible pour notre, notre contemporain On va vraiment se poser la question et on va travailler cette journée-là sous un mode d'intelligence collective. Donc toutes les personnes qui seront là, on, on les invitera à être partie prenante de propositions. On essaiera de, de rêver, mais aussi de, de, de voir des chemins concrets qui peuvent nous aider à, à rendre notre Église plus crédible et plus, plus attractive. Et Pour cela, nous serons accompagnés par arnaud Jean Lambert, qui est un théologien de l'Université de Louvain en Belgique et qui est directeur d'un institut de théologie pratique, qui nous a déjà accompagnés dans les précédents rendez-vous dont j'ai parlé. Donc, Il y a vraiment un travail de fond qui, qui concerne aussi l'équipe de l'IPER, mais ce travail de fond, on souhaite y associer le plus possible des acteurs de terrain, donc ce rendez-vous-là, il est très précieux pour nous parce qu'il permet de réunir des anciens de l'IPER, des gens qui travaillent dans les diocèses, dans les paroisses, très très largement, des acteurs tout type de, de missions, et les étudiants de l'année aussi pour qui c'est un passage obligé. Et cette rencontre de, de praticiens un peu plus expérimentés et de, de, de personnes en formation, est très fructueux et, et voilà. C'est une journée qui est ouverte largement. Il n'y a, a, a pas de, de limite d'inscription. Je veux dire, on arrive toujours à accueillir tout le monde. Donc, notez-vous bien la, le jeudi 1er juin pour cette, euh, cet événement. Très bien, c'est noté. <rire> c'est noté. Et alors, euh, Armel, peut-être euh, juste un mot sur. Euh, euh, on a conçu conçu enfin, on est en train de, de, de, de prévoir aussi, en lien avec la faculté de théologie, donc le pôle théologique que nous formons avec la faculté de théologie, nous avons prévu de faire une grande fête de la théologie, en mars 2023. Euh, L'idée étant de faire connaître ce qu'est la théologie, d'enlever un peu les représentations, euh, euh, soit c'est quelque chose d'inaccessible, ou de trop intellectuel, ou voilà, qui est réservé à des experts, ou, voilà, c'est une expérimentation un peu compliquée. Et donc on aimerait faire découvrir finalement que la, la théologie est accessible à tous et que c'est important que tout baptisé se sente concerné par ce travail aussi réflexif sur sa foi qui n'est pas forcément quelque chose de rébarbatif, on peut le faire avec d'autres et c'est très stimulant. Donc nous, nous sommes en train de monter, et Armel qui est, qui est un peu pilote de ce, de, de ce groupe, nous sommes en train de monter, monter une équipe qui va concevoir euh, des conférences itinérantes qui vont avoir lieu euh, en soirée toute la semaine du 20 au 25 mars, euh, à la fois dans des paroisses, dans différents lieux du diocèse euh, qui sont des lieux euh, de rencontres possibles. Et ça, on terminera par un, un événement euh, à Lucli le, le samedi matin. Ça, ça sera aussi basé beaucoup sur le témoignage d'étudiants qui auront bénéficié de formation et qui pourront euh, dire ce que la théologie apporte, non seulement à leur mission, mais aussi à leur, à leur vie, tout simplement, euh, vie humaine, euh, vie relationnelle, vie spirituelle. Voilà, ce n'est pas uniquement non plus à, à, avec une dimension, euh, je dirais, utile, directement utile, mais déjà euh, qui, qui permet à la personne de... de contribue à sa croissance. Voilà, donc ça c'est tout nouveau, on, on, on teste et on, on compte aussi sur, sur vous qui, qui, qui avez peut-être goûté à la formation déjà ou qui allez vous inscrire pour faire connaître cet événement à des personnes qui ne franchiraient pas naturellement les portes de nos campus et qui peut-être auront un déclic par cette euh, première découverte qui se veut... Euh, j'irais aussi un peu ludique en tout cas convivial et voilà, pas, ce ne sont pas une prise de tête, mais une découverte intéressante pour tout le monde. Bien, merci, merci beaucoup Julie. belle présentation de l'année prochaine. Euh, nous allons maintenant passer à la seconde partie de cette visioconférence, à savoir le temps de questions et réponses, donc surtout posez toutes les questions que vous souhaitez sur le côté droit de votre écran, le chat qui est dédié à vos questions. J'en profite pour vous dire que les inscriptions ont d'ores et déjà commencé, donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire via notre site hyper.équipe.fr ou bien en venant au secrétariat au campus CAM. J'ai l'impression que nous avons un petit souci sur le chat, mais voudrais. on ne pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. comment on peut récupérer des questions Oui, le mieux, ce serait que vous envoyez un mail à comteo at donc comteo c-o-m-t-h-e-o, at univ 6 n unive Ça fait long à maintenir comme ça. Donc je vais me connecter tout de suite en espérant que vous puissiez nous envoyer vos questions. Je suis désolée pour ce donnée informatique qui ne veut jamais arriver. Alors, le secrétariat de l'IPER est ouvert encore tout le mois de juillet jusqu'au 29 juillet. Ça, ça peut vous permettre de, de demander des compléments d'information si vous le souhaitez. Et le secrétariat rouvre fin août. La rentrée de l'IPER aura lieu le jeudi 8 septembre. Donc nous aurons une journée de rentrée pour accueillir les nouveaux et se faire rencontrer les nouveaux et les anciens. Donc il y aura à la fois d'informations, de des échanges, une visite pour les nouveaux, faire connaissance avec l'équipe de l'IPER. Et pour les anciens, il y aura un temps de rencontre avec un témoin une personne qui a à la fois fait tout un parcours de formation en théologie laïque et qui a exercé plusieurs missions dans le diocèse et aussi en dehors de, de l'église et qui nous dira comment sa formation théologique, sa vie professionnelle ont, ont, ont cohabité de manière voilà, heureuse ou plus ou moins heureuse tout au long de ces différentes euh, expériences et ça permettra ensuite aux, aux étudiants de deuxième année et plus d'échanger aussi sur ce que la, la formation provoque euh, dans, leur, euh, dans leur vie quotidienne je rappelle l'adresse <rire> de leur programme comteo at univ donc c o m t h o at univ 6 cato c a t h o, -o voilà je suis désolée pour ce petit euh, incident technique ça complique un peu les choses mais nous lirons vos euh, questions de la même façon. Je cherche que, quelles sont les questions qui me sont posées habituellement. Euh, peut-être qu'il n'y en a pas parce que tout est très clair. <rire> <rire> euh, si, peut-être dire euh, que dans notre public, on a souvent des personnes qui ont euh, plutôt, euh, je dirais,. Euh, dans les 40 ans voire, voire plus et qui ont euh, quand ils viennent s'inscrire une certaine appréhension en se disant est-ce que je serai encore capable de, de, de, de, de susciter mes neurones, d'être suffisamment concentré, il y a, il y a toute l'appréhension aussi des, des examens puisque euh, si on veut valider la formation effectivement on passe des examens euh, semestriels euh, avec les enseignants dont on a suivi les cours alors je rassure ceux qui ont ce genre d'appréhension c'est que c'est commun à tout le monde quand vous dites ça, vous n'êtes pas seul dans ce cas là, c'est à peu près le cas de, toutes les, de tous les adultes qui ont eu un temps d'arrêt dans leurs études, qui ont élevé des enfants, qui ont eu une vie professionnelle, retourner sur les bancs d'université, l'université c'est pas forcément simple, mais sachez qu'à l'UPER il est prévu vraiment un accompagnement spécifique, euh, les examens, ça se vit euh, d'adulte à adulte, donc il euh, n'y a pas d'appréhension à avoir, euh, voilà, de se dire euh, est-ce que je, je, je, je dis ce qu'il faut, etc. Bien sûr, on. On attend de vous que vous vous restituiez au mieux ce que vous avez compris, mais il y a beaucoup de bienveillance dans la manière dont c'est proposé. Il n'y a, a pas de, de souci particulier à se faire à ce niveau-là. Et puis, nous avons mis en place depuis longtemps déjà un, un outil d'entraide entre étudiants. Dans chaque cours, il y a des étudiants qui prennent des notes à formatiser et qui les mettent à disposition de ceux pour qui c'est plus difficile de prendre des notes. Je pense aux étudiants étrangers ou aux gens qui n'ont pas fait de formation euh, supérieure ou pour qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas suivi des formations. Donc il y a tout un dispositif d'entraide qui peut, qui peut vraiment euh, vous mettre en confiance. Donc il faut, faut dépasser peut-être ces, ces, ces appréhensions-là et, et se dire que vous entrez dans un, dans un climat. Euh, tout à fait euh, amical et fraternel avec euh, des, des aides aussi euh, à l'apprentissage euh, voilà avez... on est une petite équipe de formateurs euh, permanents mais on est très à l'écoute euh, de chaque personne euh, de sa situation et on sait surtout qu'il y, y a vraiment un, un, un climat d'entraide entre en étudiants euh, voilà, on n'est pas dans un cas de figure post-bac où il y aurait euh, une espèce de concurrence pour euh, être le premier de la promotion, etc. C'est vraiment vécu dans un esprit aussi de communion. Euh, C'est un, un temps de vie d'église, comme je le disais au début. Et du coup, il y a vraiment un climat d'entraide, de, d'émulation, de stimulation. Et Donc voilà, que ça vous aidera aussi à dépa dépasser d'éventuelles peurs ou freins euh, pour vous inscrire à un module, un parcours, voire à ah, un diplôme oui. complet. Alors, euh, on a une question. Oui. Euh, je voudrais savoir quels seront les quatre thèmes du vendredi les, les cours du vendredi Les quatre thèmes du vendredi. Alors, les cours du vendredi, ce sont vraiment les fondamentaux euh, de, de la foi qui sont proposés le, le vendredi. Donc, le premier cours du vendredi de 9h à 11h, c'est un cours... Euh, d'exégèse biblique. Alors, exégèse biblique, ça veut dire un travail sur les textes bibliques. Il y a une année l'Ancien Testament, une année le Nouveau Testament. Et donc, l'année prochaine, dans ce cadre-là, le premier semestre sera consacré aux Évangiles. Et le deuxième semestre à la figure de l'apôtre Paul, euh, comme euh, la figure du missionnaire euh, par excellence. Donc ça, c'est le premier cours, donc ce cours de 9h à 11h, qui est accompagné d'un groupe de travaux dirigés qui vient en alternance pour acquérir aussi la méthode de, de lecture des textes bibliques. En deuxième partie de matinée, il y a un cours de théologie dite « dogmatique ». Alors c'est souvent un, un gros mot à, à décoder. C'est de la théologie, on va dire, fondamentale. Et les dogmes, contrairement à l'idée reçue que c'est peut-être des vérités enfermantes, ce sont simplement des balises qui permettent effectivement de, de, de délimiter un peu les énoncés de la foi et de nous aider à les, à les, les structurer dans notre foi personnelle, par rapport à la, la foi de, de, de toute l'Église. Et l'année prochaine, on est sur une année qui est consacrée au premier semestre à la connaissance du mystère de l'Église, à la fois dans sa nature, dans sa mission, avec une dimension œcuménique, découverte œcuménique aussi, des visions de l'Église à travers les différentes confessions. Et le deuxième semestre est consacré à la découverte des sacrements. Donc à la fois une présentation des sept sacrements, de l'initiation chrétienne, du sens de la, la vie sacramentale euh, et puis un, un travail plus global aujourd'hui sur ce qu'est l'initiation chrétienne et la place de la vie sacramentale dans la, dans la vie chrétienne aussi accompagné d'un groupe de travaux dirigés. Et puis l'après-midi est consacré à l'histoire de l'Église et nous sommes l'année prochaine sur la deuxième partie de l'histoire de l'Église avec le premier semestre sur l'Église au temps moderne et au deuxième semestre, l'Église en période contemporaine. Ce deuxième semestre étant essentiellement dédié aux grands mouvements du XXe siècle, les mouvements d'avant le Concile. Voilà, j'espère que ça répond à la question de Marlène. Il a une autre question Enfin, ça, tu y as un peu répondu en disant oui. sur la prise de notes, donc là, il y a une difficulté d'écouter et prendre des notes, mmh. et de savoir si quand il n'y a pas de polytope qui sont faits ou pas de, de, de, de prise de notes par d'autres mmh. étudiants, mais est-ce que ça existe pour certains cours ou ça n'existe pas Est-ce que ce serait possible d'enregistrer le cours pour le ré réécouter au calme, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore prévu à l'époque on, on En tout cas, on, on essaie d'éviter, parce que la difficulté c'est qu'après bon, chacun, l'enseignant va se retrouver avec plein de personnes qui vont avoir leur dictaphone ou leur, leur téléphone et ça devient un peu compliqué, il y a aussi une question de, de propriété intellectuelle hein, pour les enseignements, donc euh, voilà, ça reste très exceptionnel, on, on peut autoriser une personne dans un cas de figure bien précis à enregistrer un cours. Ça peut être, euh, on sort d'une période de fatigue, de problèmes de santé, euh, où on est absent et on demande à un autre étudiant d'enregistrer le cours pour avoir euh, plus facilement, de, pour le reprendre. Mais quand on est présent, ce qu'on demande à chaque étudiant, c'est de faire au mieux comme il le peut, euh, une prise de notes à, à son niveau et on réapprend, on apprend ou on réapprend à, à le faire. Et pour les nouveaux étudiants, il y a des temps de, de méthodologie qui permet de not notamment de savoir comment optimiser sa prise de notes, comment travailler avec une bibliographie si on veut lire des livres, comment on les cherche à la bibliothèque, euh, comment on répond à une question théologique, comment on peut préparer un examen. Donc il y a des, il y a des modules de méthodologie générale qui sont proposés euh, aux personnes qui commencent la formation et qui peuvent aussi se, se poursuivre en méthodologie approfondie pour ceux qui sont moins à l'aise avec euh, les études et qui veulent continuer à être accompagnés tout le temps de leur formation. Mais sinon, pour répondre à la, à la question des, des, des supports de, de formation, la majorité des enseignants euh, donnent un support euh, euh, visuel déjà, donc s'appuie sur, euh, sur un, un diaporama pour ses euh, pour cours. Ou si ce n'est pas un support visuel, il y a un plan détaillé de, de cours qui est, qui est fourni. Et nous avons une plateforme pédagogique euh, sur l'intranet. Hein. Euh, cette plateforme pédagogique, les enseignants y déposent leurs plans, y déposent des articles, des suggestions de lecture. Et comme dit précédemment, pour les notes de cours, vous pouvez toujours vous référer aux, aux étudiants euh, qu'on appelle les personnes ressources dans chaque cours. Il y a certains enseignants qui, qui donnent euh, des notes ex extrêmement développées de leur, de leur cours. Donc vous n'êtes pas sans, sans support, vous n'êtes pas totalement livré à, à vous-même et à vos propres dots. vous avez les supports de, des enseignants qui sont donc disponibles sur cette plateforme et vous avez le soutien de la personne ressource et très vite s'organise aussi... Euh, des petits groupes en fonction où les gens s'installent dans les cours, en général euh, ils reprennent assez vite leur place ils sont en proximité avec deux ou trois personnes et quand il y a un blanc pas, on a oublié de noter un paragraphe on n'a pas bien compris une notion et on peut très vite la récupérer auprès de son voisin, à la pause voilà. il y a pas mal de, de, de possibilités de, de ce niveau là on n'est pas du tout euh, livré à soi-même euh, voilà donc euh, Merci beaucoup, Bénédicte. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, on a fait le tour des questions, je crois. Bon. Merci beaucoup. Euh, il nous reste à vous souhaiter un bel été. Oui, à un bel aussi. été. N'oubliez pas que vous avez toutes les informations sur le site Internet, et oui. que vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Facebook et Twitter, et euh, vous abonner à la newsletter. Voilà, voilà. si vous voulez des nouvelles... Euh... Voilà, de libère. De oui, vous, les personnes se sont connectées par, par mail, là. enfin, ont, ont donné leur, euh, oui, leur inscription. Donc, euh, il vous suffit, si vous êtes intéressé par la, la news ou d'autres informations, de réutiliser euh, le, le même mail institutionnel. Et si vous donnez juste l'autorisation euh, pour, euh, pour vous envoie la newsletter, vous pouvez être associé euh, à la dernière newsletter de l'année, celle voilà. de juillet. Et qui, qui est parti, euh, voilà. Vous aurez... Oui, je peux vous la renvoyer avec grand plaisir. Voilà, voilà. et puis rendez-vous euh, à l'automne. Et comme il y a des décisions ou des bonnes intentions euh, en début d'année civile, bah, ayez une bonne intention en début d'année pastorale, de vous, donner, de vous accorder un temps de formation. Voilà. Ce n'est pas un luxe la formation, c'est une nécessité euh, vitale, je dirais, pour... Euh, pour être euh, voilà, quelqu'un qui, qui est à l'aise pour communiquer aujourd'hui et qui euh, se nourrit pour consolider aussi sa foi et ne pas se laisser trop perturber par euh, les circonstances qui parfois sont difficiles, que ce soit sur le plan personnel, euh, sociétal, mais aussi ecclésial. Voilà, donc une invitation large à, à venir nous rejoindre et, et à inviter aussi autour de vous les personnes à, à nous rejoindre. Merci beaucoup à tous et passez un très bel été. Au revoir, au revoir.